Le 12 juillet, le président nous annonçait des mesures de mise à l'écart des citoyens qui ne seront pas vaccinés. Sa déclaration a suscité, et à juste titre, de vives réactions. Ont été en particulier soulevées les questions suivantes La légitimité de Macron à vouloir imposer cette mesure après la destruction électorale de son parti politique à l'occasion des ré élections régionales. La constitutionnalité de cette mesure, et ce n'est pas rien, et l'atteinte aux libertés fondamentales, et ce n'est pas rien non plus. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de partager avec vous cette nouvelle vidéo, réalisée comme vous pouvez le voir, sans pied et sans micro. J'ai oublié l'un et l'autre à mon bureau. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à ce que nous prépare Monsieur Macron et ses amis. Comme toujours, je rappelle que je ne prétends pas détenir la vérité révélée. Le but de cette vidéo est simplement de fournir une base à vos propres réflexions et d'aider à comprendre ce qu'il se passe malgré la propagande. Pour garder contact avec moi, vous avez plusieurs solutions. Bah, tout simplement, vous abonner à cette chaîne et mieux encore, vous abonner à mon blog ou vous inscrire. Pour ça, vous disposez des liens dans la partie d'inscription. Laquelle partie, est, laquelle partie est accessible par le plus PLUS majuscule, environ 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez comprendre ce qui se cache probablement derrière l'affaire de la vaccination obligatoire. En effet, cette affaire de vaccination de fait obligatoire est tellement énorme que ça ressemble au chiffon rouge de la diversion destiné à focaliser la colère populaire pendant que, en même temps, et à l'abri des regards du peuple, on mettra en œuvre des projets beaucoup plus importants, beaucoup plus lourds de conséquences et de désagréments pour eux. Alors quels peuvent être ces projets Eh bien, il n'est pas nécessaire de chercher très loin, M. Macron nous l'a dit lui-même, ou plutôt nous l'a rappelé, parce que ça fait quelques temps, mais on va voir pourquoi ça revient, ça revient sur le tapis. Ces projets, c'est la réforme des retraites, et la réforme de l'indemnisation du chômage. Alors pourquoi le président nous reparle-t-il de ces réformes Eh bien parce que, d'une part, l'UE le lui demande, comme d'ailleurs elle a demandé à ses prédécesseurs, et les demandes de l'UE sont des ordres. Les prédécesseurs de Macron n'ont pas pu mettre en œuvre ces réformes, n'ont pas réussi suffisamment à les mettre en œuvre, je pense à la réforme des retraites par exemple, la mission que l'UE a assignée à M. Macron est de mettre ces réformes en œuvre. Également, attendent de lui la mise en œuvre de ces réformes les membres de l'oligarchie qui lui ont permis d'être élus, les membres de l'oligarchie qui ont fait de lui le président de la République grâce au déferlement de propagande au moment des élections de 2017 que personne n'a oublié. Alors pourquoi Macron reparle-t-il de ces réformes Pour deux raisons principales, l'UE lui redemande de les mettre en œuvre. On, on, les prédécesseurs de Macron ont déjà fait un certain nombre de réformes qui sont jugées insuffisantes par l'Union européenne. Et il faut comprendre ce que beaucoup de Français continuent à ne pas comprendre, c'est que la politique de la France, notamment du point de vue financier, n'est pas décidé par le président de la République qu'ont élus les Français, quelles que soient les conditions de ces élections, mais par l'Union européenne. C'est Bruxelles qui décide de ce que doit être la politique des pays qui forment l'Union. C'est Bruxelles qui décide de la politique des pays de l'Union. La France, quant à elle, n'a toujours pas totalement obtempéré à la volonté de Bruxelles. M. Macron a été mis en place pour cela. Alors qu'il est, cette, cette, cette réforme n'est toujours pas exécutée. C'est-à-dire que depuis que Macron est au pouvoir, il n'y a eu guère d'avancée dans le sens de la réforme des retraites telle que la conçoit à Bruxelles. Bruxelles a donc demandé une nouvelle fois au président de la République de mettre en place ces réformes et M. Macron a bien compris qu'il fallait qu'il le fasse. C'est donc l'objectif principal, le dernier objectif de l'actuel mandat et c'est la raison pour laquelle cela va être fait, ou en tout cas il fera tout son possible pour que cela soit fait l'autre raison de cette diversion de ce que je considérerais être comme une diversion c'est la réforme du chômage qui a la même origine qui également émane de la volonté de Bruxelles il n'y a pas que Bruxelles qui demande ces réformes il y a aussi l'oligarchie qui a permis l'élection de M. Macron en 2017, grâce qu'il se trouve que cette oligarchie est propriétaire de tous les médias mainstream de France, ça a donc permis d'installer Macron à l'Élysée. Alors qu'il est, de même que Bruxelles, cette oligarchie reste sur sa fin, puisque ces réformes n'ont pas été faites. Elle aussi demande donc à M. Macron d'exécuter ses réformes, il est clair, dès à présent, qu'il mettra toute son énergie et, quoi qu'on pense de lui, ce garçon dispose d'une grande énergie et d'une volonté assez farouche pour mettre ces réformes à l'œuvre. Dans quel contexte cette affaire des deux réformes importantes qui restent à faire en France ressort-elle Eh bien, c'est dans un contexte qui change profondément la donne qui était en vigueur depuis plusieurs années dans l'Union Européenne. C'est la nouvelle politique monétaire que l'Allemagne compte imposer à la BCE. La nouvelle politique que l'Allemagne va imposer à la BCE, ou va essayer d'imposer à la BCE, à l'occasion du changement de gouvernement d'équipe gouvernementale allemande, à l'automne, Madame Merkel va s'en aller, cette nouvelle politique, si elle réussit à être imposée, ne permettra plus de financer notre immense dette publique et sociale d'un total de 3500 milliards d'euros au bas mot à des conditions supportables par le pays comme c'est le cas aujourd'hui imaginons il faut savoir que toute remontée de un point des taux d'intérêt se traduit pour la France par un surcoût de 35 milliards d'euros donc imaginons que les taux d'intérêt remontent en quelques années, ou quelques petites années même, en quelques petites années, au niveau où ils étaient ne serait-ce qu'en 2012, c'est-à-dire à 3%, eh c'est un surcoût de 100 milliards d'euros que les Français devront acquitter, en plus des, des impôts actuels, des, des charges actuelles, devront acquitter tous les ans. Par conséquent, cet état de choses contraint de manière terrible désormais le gouvernement français. L'autre élément, c'est que le surcroît de dette qui a été contracté à l'occasion du Covid l'année de, dernière, c'est-à-dire la fameuse dette Covid, crée désormais pour nos finances publiques une situation d'urgence. Se réjouir, ça dépend, des, ça dépend des... on peut craindre se réjouir, bon, ça dépend des, des analyses que l'on fait sur ce qui est le plus souhaitable ou le moins pire pour, pour nous, Bien, euh, on peut penser que cette fois, les planètes sont alignées pour que s'achève la, la fuite en avant par la dette qui caractérise la politique financière de la France depuis des années et des années. Et naturellement, si cela se produit, eh bien, ça se traduira pour nous par une austérité comme on n'en a jamais vu, puisque le sujet, ce sera tout simplement de réduire massivement la dette qui pèse 3 500 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près un an et demi de la, de la richesse française. Eh bien, concrètement, comment cela peut-il se passer On peut déjà prédire que ce sera une spoliation, une augmentation massive des impôts, pour ne pas dire une augmentation spoliatrice des impôts, et, et, et, et, et, et, et corrélativement une réduction dans le style peau de chagrin des prestations sociales. L'autre élément que les épargnants autre volet que les épargnants doivent garder à l'esprit, c'est la menace qui désormais va peser sur l'épargne, c'est-à-dire que ponctionner l'épargne des Français va devenir une tentation oui à, dès à présent, une tentation oui dès à présent, une tentation permanente du gouvernement. Par exemple, il y a une solution terriblement évidente qui est de ponctionner dans les assurances vie des Français. Ce ne sera pas très difficile. Il suffira, premièrement, d'activer la loi Sapin 2, ce qui signifie bloquer les dépôts qu'il y a dans les assurances-vie pour une durée de trois mois renouvelable, selon la décision du gouvernement, enfin du Haut Conseil de stabilité financière, ce qui, dans ce genre de situation, sera la même chose. Et puis, à partir de là, de faire voter ou plus exactement de promulguer une loi scélérate qui... Permettra au gouvernement de prendre l'argent bloqué dans les assurances-vie sous un sous nom euh, qui dépendra de leur inspiration politique, qui pourrait être euh, euh, taxation conjoncturelle, euh, prélèvement exceptionnel, euh, euh, impôt euh, ou, enfin, ou, ou, euh, ou impôt de solidarité, de machin, euh, impôt de salut national. On peut tout imaginer. Par conséquent, il est légitime de penser que c'est plutôt de cela qu'il s'agit dans les annonces que M. Macron nous a faites, plutôt que essentiellement euh, l'idée de faire vacciner de force toute la population, euh, bien que cela ait été clairement euh, exposé euh, à l'occasion de son allocution du 12 juillet. Ce qu'on peut plutôt se dire, parce que entre d'un côté cette affaire de vaccination, puis de l'autre, euh, les aspects financiers que je viens de développer, on comprend que l'affaire de la vaccination, euh, je pense que Macron s'en fout en fait. Euh, déjà 40% de la population française est vaccinée, toutes les personnes fragiles, euh, donc principalement les personnes âgées et très âgées sont vaccinées, euh, il n'y a plus de problème, on peut considérer qu'il n'y a plus en France de problème sanitaire avec le Covid, d'ailleurs les Anglais sont en train de, de jouer la carte de l'ouverture de totale, euh, donc tout cela va dans le sens de ce que j'imagine c'est-à-dire une diversion faite à propos de cette affaire de Covid et non seulement une diversion mais on peut même ajouter une monnaie d'échange euh, par, parce que les sujets dont je viens de parler à savoir la retraite et euh, la réforme de l'indemnisation du chômage, sont vraiment de nature à mettre massivement les français dans la rue dans les mois qui viennent et à ce moment-là comme il y a également un troisième sujet qui est celui qui est, qui est mis sur le banc de la scène aujourd'hui, c'est-à-dire l'affaire du vaccin, pourquoi ne pas imaginer que le gouvernement, euh, face à disons, des troubles sociaux grandissants, ne sortirait pas de son chapeau une solution qui serait une monnaie d'échange. Nous renonçons à la vaccination obligatoire parce que nous avons écouté les Français, blablabla, mais en contrepartie, euh, il est impératif que soient mises en œuvre la, les deux réformes essentielles, à savoir celle des retraites et celle de l'administration du chômage. Et d'ailleurs, il ne serait pas difficile au gouvernement de mettre en avant un certain nombre de raisons très fortes qui vont dans le sens d'une réforme des retraites et de l'indemnisation du chômage. La question étant évidemment, quel calendrier, quel type de mesure, qui va, qui va payer plus que qui, etc. Quel impact, quelle brutalité, jusqu'où on va, bien évidemment. Va commencer à être mise, à être posée sur la table, eh bien dès le quatrième trimestre, c'est-à-dire lorsque, lorsque le nouveau gouvernement allemand aura pris ses fonctions. Lorsque l'activisme allemand auprès de l'Union européenne euh, donnera son plein. Euh, à ce moment, euh, voulait briguer un deuxième mandat avec l'accord tacite ou secret du gouvernement allemand. Les choses pourraient rester sous le tapis jusqu'après les élections de 2022, c'est-à-dire jusqu'à jusqu l'été 2022. Donc, en résumé, quel que soit le calendrier, et cela d'ailleurs quel que soit le gouvernement, euh, si Macron est battu aux élections, tout indique que, le, quel que soit le candidat d'ailleurs qui sera élu à sa place, euh, ce sera un candidat du système puisqu'on voit qu'il n'y a que des candidats du système de la part des Allemands et véritablement on ne voit pas de quels atouts disposerait dont ne dispose pas Macron pour résister. Et on voit bien que Macron n'est pas du tout enclin à résister à cela et qu'il va exécuter ce qu'on lui demande donc, par conséquent, ce qui est demandé à la France sera malheureusement exécuté certainement de façon très dure. Je ne vais pas plus loin dans les considérations politiques. On peut évidemment envisager d'autres solutions politiques, mais clairement, elles ne seront pas aujourd'hui euh, sur la table. Et les, les dirigeants politiques qui sont en vue pour les élections ne sont clairement pas ceux qui pourrait nous présenter une troisième voie, ou plus exactement une, une voie alternative. Vous, la vidéo est terminée, vous trouverez dans la partie description accessible, en cliquant sur le plus PLUS majuscule 2 cm au-dessus de la zone des commentaires, les liens vers mes quatre formats.